De commencer cette vidéo, tu vas pouvoir retrouver ma nouvelle formation pour comment créer tes propres séances de CrossFit. Tu vas pouvoir cliquer sur le lien qui s'affiche en haut ou en barre d'infos, je vais te le remettre aussi. N'hésite pas à aller voir, c'est une super formation qui dure environ une heure à une heure et demie où tu vas apprendre un tas de choses, la création de tes skills, la création de tes séances. Va voir. <rire> Allez, on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Juste après. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous, vous entraînez très dur, <rire> entraînez-vous très dur, c'est important pour ceux qui ont des bons objectifs, bon sur ce j'espère que vous allez bien, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo et la partager. Ça me fera très, très plaisir et ça m'aidera à développer cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de choses concrètes. On va parler des choses concrètes. On va euh, ne dire que la vérité dans cette vidéo surtout. Euh, ce n'est pas un titre euh, guicheur, c'est vraiment la vérité. Et du coup, avant de vous raconter un petit peu la story de ces derniers jours, euh, dans, ce, dans cette vidéo, je vais aussi vous mettre le programme. Alors le programme, vous allez le retrouver en barre d'infos en bas. Je vais vous le mettre en bas. Euh, le programme que j'ai suivi, que je me suis créé, parce que moi, je me crée mes propres programmes, puisque je suis préparatrice physique, donc forcément, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir me préparer mes propres programmes avec mon niveau, mais du coup, je vais vous partager un peu le cycle que j'ai suivi pour pouvoir obtenir ces résultats-là. Donc, comme je le disais en titre, j'ai réussi à augmenter de 4 kg en seulement 3 semaines les barres de squatting. Donc, j'ai commencé le 21 décembre de mémoire et j'ai dû finir le 11 janvier ce cycle-là en, en question. Donc, en fait, je me suis fait un cycle de 3 semaines de force pour améliorer mon squatting il faut savoir que du coup comme tout le monde euh, moi je ne me suis pas entraînée en salle du tout du tout donc depuis qu'elles ont refermé elles ont fermé quoi en fin septembre je crois ou en début septembre je sais plus euh, et du coup moi je me suis pas entraînée en salle parce que bah, la salle dans laquelle je travaillais euh, elle n'était pas ouverte pour les coachs en tout cas et euh, du coup euh, je, je voyais pas l'intérêt de me faire une attestation en fait pour aller euh, m'entraîner et je un peu trop envie. Donc, du coup, je suis restée chez moi. Et je me suis entraînée chez moi pendant longtemps. Donc, j'ai amélioré pas mal de choses en, en entraînant chez moi et dehors. Déjà, j'ai amélioré euh, mes, mes capacités de conditions climatiques Parce que je me suis entraînée. Il faisait très froid dehors. Et il pleuvait. Mais c'est pas grave, ça m'a un petit peu endurci J'ai aussi travaillé beaucoup aux dumbbells. Moi, comme je le disais dans d'autres vidéos, j'ai pas de dumbbell en dessous de 20 kg. Donc, du coup, je travaille avec des gros charges. Et ça, c'est cool parce que mon dumbbell cycling, je l'ai bien amélioré. Euh, Qu'est-ce que j'ai amélioré Mes overhead squats. Parce que maintenant, je fais des overhead squats à plus de 25, voire 30 kg en dumbbell. Donc, ça, c'est trop bien. Euh, ma capacité euh, euh, d'endurance, j'ai amélioré forcément parce que j'ai beaucoup couru. Et euh, qu'est-ce que j'ai amélioré aussi Mieux bah, abdos, quand même. Pas mal. Parce que j'ai fait beaucoup de travail au sol, beaucoup de positionnement au sol. Et aussi mes handstand push-up. Moi, je déteste les handstand push-up. Genre, ne pas les handstand push-up en keeping. Enfin, je les déteste aussi, mais je les maîtrise. Mais j'aime pas le handstand push-up strict. Genre, c'est vraiment pas ma cam. Euh, c'est pas ma cam parce que j'ai pas de force, voilà je suis pas une athlète très forte, en, en tout cas en force c'est pas trop ma cam, par contre je suis très puissante, donc du coup euh, j'ai amélioré tout ça, mais évidemment en améliorant quelque chose j'ai aussi perdu quelques petits trucs, notamment j'ai perdu de la force, et ça je le savais déjà parce que 8 semaines sans faire de charge, forcément la force que j'avais acquérie juste avant elle a un peu disparu. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Si vous faites jamais jamais de force, euh, bah vous n'allez pas gagner de la force et vous n'allez pas forcément la garder. Surtout si elle n'est pas très naturelle. Donc du coup, euh, j'ai perdu de la force. Et ça, ça a été un gros problème pour moi parce que quand j'ai pu me réentraîner en salle, euh, je, la première chose que je me suis dit, c'est je vais me faire un cycle de force. Du coup, je vais me faire un cycle de force pour récupérer de la force. Je vais éviter de faire trop d'haltéros, parce que de toute façon, je vais être déçue des charges, et je ne vais pas pouvoir les calculer par rapport à mon pourcentage. Euh, mais je vais refaire un gros cycle de force, comme ça, à l'issue de ce cycle de force, j'aurai retrouvé un semblant de charge. Et du coup, je repartirai sur la gymnastique. et tout. Moi, c'est le raisonnement, en fait, que je me suis fait, et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je suis assez contente, parce que ça a apporté ses fruits. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Sur le premier jour du cycle, je me suis quand même testée parce qu'il fallait quand même que je sache où j'en étais. Bon, je me suis testée en snatch aussi, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Je me suis testée en squat clean et du coup, j'ai passé 90. 90, c'est pas un PR. Moi de base, je suis plus à 95 en squat clean. Et là, du coup, 90, elle est passée. Vous allez voir sur la vidéo, elle est passée, mais difficilement. Mais elle est passée comme. Donc, du coup, j'étais pas déçue. J'étais plutôt contente parce que je me suis dit, 8 semaines sans charge, c'est quand même pas mal. Mais j'étais pas non plus aux anges. Donc, je me suis dit, allez, on part sur un cycle de force. À l'issue de ce cycle de force, il faut que j'ai récupéré au moins 2 kilos. J'ai fait beaucoup de back squat, de front squat, de deadlift. J'ai aussi travaillé les épaules, mais on va pas en parler non plus dans cette. Dans cette... Dans cette vidéo, parce que ça vaut pas la peine, puisqu'on est vraiment sur le squat clean, euh, j'ai fait un peu d'altéro, mais très très peu d'altéro, mais beaucoup beaucoup de force pure et de positionnement avec de la pose, parce qu'en fait, moi, mon, mon, mon plus gros défaut c'était que. En fait moi je peux clean n'importe quelle barre. Je peux cleaner jusqu'à jusqu 100 kg. Mais je peux pas la remonter parce qu'elle est trop lourde et que j'ai pas les cadres pour ça. Donc du coup j'ai remonté. J'ai fait beaucoup de posing en bas. Vous savez où j'ai la barre ici, je fais de la pose et je remonte. Mais en, en très profond. Parce que du coup le problème que j'ai moi c'est que quand je clean, j'arrive tout en bas. Et pour remonter, genre c'est vraiment une galère. Donc j'ai travaillé tout ça sur un cycle de trois semaines. Euh, et, euh, et en trois semaines. Aujourd'hui, le bilan, c'est que j'ai passé 94 le 11 janvier. Donc, ça a archi fonctionné et je suis archi, archi contente. <rire> Du coup, pour parler un petit peu du cycle, un cycle de force, pour moi, ça ne doit pas durer plus de 4 semaines, parce que c'est quand même des efforts très nerveux et que du coup, ça engendre énormément de fatigue. À l'issue de la troisième semaine, j'étais très très très fatiguée, et je dormais très très mal, j'avais des cernes très très marquées et mon sommeil était vraiment pas optimal. Je me sentais pas très bien. J'ai eu un coup de mou au boulot. Enfin, j'ai continué à bosser, mais j'avais vraiment des coups de barre de. Ouf, Même je me rappelle un jour, j'étais en réunion, j'étais en call avec mon coach mental parce que j'ai un coach mental et donc j'étais en call avec lui. Il était 15h, et ben bah, franchement, ça m'est jamais arrivé. Je piquais du nez, genre je, je, il me voyait pas, mais je me pinçais, je me pinçais pour. De pour Pas dormir, genre c'était vraiment horrible pendant ce, ce cycle là. Je me sentais vraiment pas bien, je me sentais pas bien, surtout la dernière semaine. C'est quand même un cycle qui va vous demander tellement, tellement, tellement d'énergie qu'il faut savoir aussi lever le pied. Donc, du coup, sur ce cycle là, c'était donc moi, j'ai fait, moi, je suis très euh, friand du 5 jours de travail, 2 jours de repos. C'est vraiment ma caméra. Euh, je ferai jamais, je pense pas que je ferais autre chose Après il existe plusieurs façons de travailler Comme 3 jours de travail, 2 jours de repos, 3 jours de travail Ou 1 jour de repos, 3 jours de travail, ainsi de suite Moi j'aime pas parce que ça modifie mon planning Et j'aime pas quand ça modifie mon planning J'aime bien quand tout est tout est carré Quand je sais exactement ce que je vais faire Donc du coup euh, je suis pas trop fan de ça mais Je suis très fan de 5 jours de travail, de 2 jours de repos Et quand je dis 2 jours de repos C'est vraiment un genre 2 jours de repos euh, complet Moi je fais rien du tout Le samedi dimanche je ne fais rien Alors ça m'arrive de temps en temps de faire un peu de sport vous voyez, genre un peu de boxe, un peu de trucs, de... mais pas de footing, je suis menteuse, un peu de, de trucs avec des copains, des copines, tu vois, mais je fais rien, genre rien, rien du tout, je touche pas une barre, je, je ne fais rien du tout. Comme ça, le lundi j'arrive, bah, déjà ça m'a ça boosté l'envie de reprendre, parce que deux jours de, de, de repos complet, c'est beaucoup, et en plus de ça, je suis plus en forme, donc le lundi, mes sens sont plus optimales, alors que si je me reposais pas, je serais fatiguée, tu accumules de la fatigue, ça vaut pas la peine. Euh, on ne va pas parler et rentrer dans les détails de la, de la surcompensation, mais c'est très, très important de se reposer parce que si vous ne vous reposez pas, vous allez rester dans, un, dans une espèce de phase de, de, de down. Et en fait, la surcompensation, ça permet de remonter et d'être plus en forme pour reprendre vos séances. Et le problème, c'est que si vous... Couper à chaque fois et ben vous allez rester toujours dans le down et ça va au lieu de remonter vers le haut ça va rester vers le bas et du coup vous allez rester toujours sous la ligne de la, euh, de la forme genre vous allez pas être en forme et ça c'est pas une bonne nouvelle parce que vous allez pas être performant pendant vos séances et euh, vous allez le sentir et du coup ça va être contre productif donc c'est une perte de temps donc reposez vous en, genre deux jours au moins et donc moi je me reposais deux jours et je repartais pendant le cycle de force ça a été ça pendant trois semaines tous les lundis, j'ai toujours bénéficié back squat ou front squat, rien d'autre. Toujours back squat, front squat, parce qu'en fait, c'est l'essentiel. Pour le squat clean, en tout cas, c'est l'essentiel et c'était mon essentiel. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc, je privilégiais back squat, front squat, surtout front squat, mais back squat aussi pour la force pure et pour les gros charges. Pour un cycle de force, j'ai jamais dépasser les 5 reps, et encore que 5 reps c'est beaucoup, mais il faut rester entre 1 bah, un, rep, même si c'est pas une bonne idée de faire du 100%, mais entre 90%, 90 et 98% de votre charge max. Donc genre, euh, genre si t'as 100 kg de PR en back squat, bah, l'idée c'est que tes training du lundi soient entre 90 kg et 98 kg, entre 1 et euh, 5 reps, avec beaucoup de repos, genre minimum 3 minutes, alors moi je suis je partais sur 3 minutes 30 parce que j'aime bien travailler aussi en pré-fatigue mais le truc c'est que comme c'est un effort nerveux, il faut laisser le temps au cerveau de récupérer et aussi laisser le temps aux muscles de récupérer parce que les efforts comme ça, trop intenses, ça loupe pas si vous êtes beaucoup trop fatigué quand vous les faites. Donc ça, c'était pour le début de semaine. Le début de semaine, j'ai vraiment privilégié ça. Euh, lundi, mardi, mercredi. Et en fait, à partir de jeudi, vendredi, vous allez sentir que vous êtes genre fatigué et que les séances, elles sont plus très... <rire> tu vois, c est, c est, les charges, elles ne montent plus. Ça, déjà, ça rend ouf parce que tu te dis, putain, je suis nul. Genre, je suis nul quoi. Il se passe quoi Je suis nul. Pourquoi j'arrive pas à monter les charges et en plus de ça, euh, bah, la séance, elle va pas être efficiente, ça va vous servir à rien, ça ne vaut pas la peine. Donc du coup, pour le jeudi et vendredi, ce que je faisais en général, c'était une charge beaucoup moins lourde, toujours entre 3 et 5 répétitions, mais avec des contraintes de ouf. Genre des contraintes, euh, genre par exemple, faites du front squat, 3x3 front squat, une descente de front squat de 10 secondes, genre... C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. <rire> et du coup, vos cannes, elles sont flinguées et ça vous permet de pas trop trop réfléchir à la charge, d'avoir une charge qui est quand même euh, assez véhiculable. Et du coup, vous êtes sur un système de contraction qui va favoriser la force. Donc, je ne fais pas de charges le jeudi et le vendredi. Par contre, je privilégie... Euh, la descente lente, la montée lente et les pauses et du coup ça va me permettre de varier mon système de contraction et ça va me permettre en plus de ça du coup d'être beaucoup plus solide. Et je joue aussi sur les, les différentes filières énergétiques, on y reviendra dans une autre vidéo et du coup ça me permet d'être plus solide et aussi non seulement d'améliorer ma force mais aussi d'améliorer mon endurance de force, donc ma capacité à lever de la charge plus, long, plus longtemps. Et, et ça, c'est important dans le crossfit. Donc, euh, donc voilà. Comment, à l'issue, j'ai réussi à augmenter de 4 kg Donc, j'étais super contente parce que... Parce que je ne sentais pas ouf de reprendre après autant de temps d'arrêt. J'étais vraiment super contente. Et du coup, j'ai passé 94 kg, donc je suis, je suis ouf. Donc, ça veut dire que je reviens sur mon PR. Et ça veut dire aussi qu'il y a un axe d'amélioration. Alors non seulement le cycle de force, il ne faut pas se dire « Ah bah je vais faire un cycle de force pendant 8 semaines, comme ça je vais, je vais prendre 10 kg. » Non, ça c'est faux. Vous allez vous blesser et vous allez générer beaucoup, beaucoup trop de destruction. Donc ça, ça ne vaut pas la peine. Vous faites 3 semaines. Ensuite une bonne grosse semaine de deal trois 3-4 semaines si vous voulez, vous faites une bonne grosse semaine de deal donc toute une semaine où il n'y a que du cardio, il y a très peu de barbelles ou alors les barbelles sont très légères, que du, du petit équipement, de la gymnastique. Pendant une semaine, vous faites ça, et après la semaine d'après, vous faites 3-4 semaines de volume, par exemple, de volume, donc 70-80%, jamais plus en termes de charge. Et ensuite, on peut soit réengager tout de suite sur un cycle de force, ou soit faire un entre-deux, genre un cycle avec 80-90%, de 3-4 semaines pareil, et ensuite gros cycle de force. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça que toute l'année, vous allez pouvoir augmenter vos PR intelligemment et surtout euh, genre c'est safe quoi c'est safe c'est pas trop euh, c'est et puis derrière je, je, je peux pas me concentrer moins en tant qu'athlète de crossfit que sur la charge c'est pas possible parce que ça n'arrive jamais d'avoir des, des modes de charge je pense à mais c'est très rare donc il faut aussi que je me concentre sur la gymnastique et du coup je vais varier mes skills avec plus de gymnastique ou alors de la gymnastique et euh, de la charge ou alors du street, mais je ne vais pas faire que de la charge parce que c'est très mauvais en tant que crossfitter de faire que ça. Donc du coup, le fait de cycler, ça va me permettre tu vois de travailler tout ce qu'il faut, tout ce dont j'ai besoin pour devenir une athlète complète. Et c'est moi ce que je veux pour vous. Et pour moi-même, accessoirement. Mais c'est ce que je peux pour vous. Donc, c'est pour ça que je vous donne ces conseils-là. Faites des cycles de force, mais pas trop longs. suivi d'un deal-load, de cycles de volume. Et on repart. On repart à la guerre comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait de vous un bon athlète. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à partager ma chaîne. Euh, sur des pages de CrossFit, par exemple. Ou sur, à tes amis euh, qui font du crossfit avec toi Donc il y a plein d'autres vidéos qui arrivent Je suis très contente de pouvoir t'aider à t'améliorer Commente en commentaire Si t'as fait déjà des cycles de force Si tu le fais Et si ça t'a apporté euh, quelque chose de bien Ça m'intéresse aussi retrouve moi sur Instagram Dunia LHR, Et sur Facebook Et sur mon site internet Dunia LHR. Et retrouve ma formation sur mon site internet aussi Ou sur les liens que tu vas retrouver juste en dessous Ma formation qui va t'apprendre à créer tes propres trainings de CrossFit Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine